21 résolutions pour 2021. Dans cette vidéo, je vais dresser la liste des 21 résolutions que tu peux prendre pour progresser sereinement en musique en 2021. Attention, c'est parti, ch'tou Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour éviter de revenir sur la chaîne tous les jours pour voir s'il y a du nouveau. Si tu choisis toutes les notifications, eh bien tu reçois euh, bah, toutes les notif notifications par email avec la vignette, la description. Comme ça, si ça t'intéresse, tu cliques directement dessus et tu arrives directement à la vidéo. Voilà, je te laisse quelques secondes pour t'abonner. C'est fait! Ok, on continue. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une résolution Parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux de gens qui te disent quoi Des résolutions, en résolution, ça veut dire résoudre un problème. Et moi, je n'ai pas de problème à résoudre, quoi. je ne vais pas commencer ma, mon année en disant j'ai des problèmes, il faut que je les résolve. Mais en fait non, ce n'est pas que ça la résolution. En fait, la résolution en hypnose, c'est le, le fait de relâcher complètement une tension. Et ça c'est très très important, ce n'est pas bon d'avoir des tensions quand on joue de la musique. Et pour moi c'est ça, la résolution c'est le relâchement complet d'une tension. Et puis c'est aussi, en médecine, c'est le fait que quand tu as euh, une partie de ton organisme qui est tumifiée ou, ou qui est enflammée, et eh bien quand il revient à son état normal, c'est-à-dire l'état serein. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, bah, envie que tu, aies, que tu considères en fait, de te relâcher euh, serein et d'aborder euh, bah, l'avenir de manière sereine, mais aborder aussi la musique de manière sereine sans stress, sans, sans crispation, sans, sans tension. Quoi. Et donc c'est pour ça pour moi la résolution. Puis en musique la résolution, c'est le fait de passer d'un intervalle tendu, un peu difficile à entendre, à un intervalle beaucoup plus consonant, qui est beaucoup plus agréable à entendre. C'est vraiment quelque chose qu'on rencontre beaucoup en musique, la notion de tension-résolution, un peu comme ce que j'appelle la stratégie de l'élastique. Si tu veux faire une musique euh, qui, qui sonne bien, qui soit agréable à écouter, qui soit vivante, que tu as envie d'écouter, eh bien, il faut qu'il y, qu y ait de la tension et, euh, et du relâchement. Eh bien, on pourrait dire euh, tension-détente ou également tension-résolution. Eh les résolutions pour 2021 ça va être ça, ça va être te détendre euh, pour euh, mieux travailler ta musique et mieux progresser en musique. Je vais te donner les 21 résolutions que tu, à mon avis tu devrais suivre euh, pour 2021, tu vois c'est pas énorme de 20, 21 résolutions et euh, elles ont toutes hein, des points communs. Toutes, toutes, elles vont toutes s'enchaîner de manière logique. Alors, plutôt que de les réciter pêle-mêle, je vais commencer. Enfin, je vais te les donner par ordre de moins d'importance. Donc, on va commencer par la numéro 21 et la première, la toute première, ce sera la plus importante de toutes. C'est-à-dire que même si tu dois retenir qu'une seule résolution, il faudra que ce soit celle-là. Et si tu restes euh, jusqu'à la vidéo, jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir, je te réserve un énorme cadeau pour bien démarrer l'année 2021 et pour fêter ce début d'année. Allez, on commence avec la résolution numéro 21. Alors, la résolution numéro 21, c'est de bien apprendre à respirer. Que tu joues de l'harmonica, évidemment, du saxophone, c'est très important puisque ce, ce sont des instruments aérophones, mais même si tu es au piano, il est important de, de bien respirer, ça va te, te calmer et te permettre d'aborder la musique plus sereinement et d'avoir un meilleur son. Maintenant, nous passons à la résolution numéro 20. Résolution numéro 20, te détendre également mentalement, psychiquement on pourrait dire. Donc tu peux faire de la méditation de temps en temps ou de la relaxation, parce que la relaxation c'est physique, mais c'est aussi mental. Donc c'est important quoi, de, de te relaxer, d'évacuer le stress. Et alors tu n'es pas obligé de, de faire ça à chaque fois que tu prends ton instrument de musique, mais de temps en temps, une fois ou deux ou trois par semaine, c'est pas mal de te détendre mentalement également. Ok Maintenant, nous passons à la résolution numéro 19. Résolution numéro 19, réconcilie-toi avec le solfège. C'est pas si difficile que ça, c'est pas si rébarbatif qu'on le pense, bah, ça dépend comment c'est enseigné. Quoi. Mais le solfège, c'est quoi C'est aussi bien le solfège rythmique, savoir bien placer tes rythmes, euh, bien jouer en rythme, bien placer tes rythmes sur la musique, tout ça, c'est très important. Et puis bon, apprendre ses notes, enfin, n'est pas des choses très très difficiles. Quoi. Donc euh, la plupart de mes méthodes en fait, d'apprentissage commencent sans le solfège, mais de temps en temps, quand même, c'est pas mal d'en avoir, c'est quand même un outil qui, euh, qui rend pas mal de services. Donc détends-toi là-dessus. Euh, Fais-en un petit peu, euh, si tu as des besoins de conseils en solfège, tu peux me poser les questions. Moi, je réponds à toutes les questions de toute façon. Et vraiment, réconcilie-toi avec ça, c'est un outil. Voilà, c'est comme si tu disais, bah, je veux bien monter un meuble, mais je ne vais surtout pas me servir du marteau, je ne veux pas en entendre parler. Bon, bah, Tu peux taper avec tes poings, mais <rire> tu vas avoir un peu plus de mal. Allez, on passe à la résolution numéro 18. Résolution numéro 18, amuse-toi à improviser, que tu sois au piano ou à l'harmonica. Euh, j'ai toujours mon harmonica avec moi, voilà. Ouais, c'est plus simple à déplacer que le piano. Je la fais souvent cette blague, je sais. Euh, donc voilà, par exemple, tu dis, tiens, je, bah, sur la gamme de Do majeur, tout simplement, je n'essaie pas d'un truc euh, compliqué et j'ai envie d'improviser. Donc, par exemple... Euh, voilà, Mi, Mi, Ré, Ré, Do, et après, je sais développer ça. Et je me dis pas, ouais, attends, est-ce que je suis capable d'improviser ou pas J'y vais, quoi, j'invente et puis on verra bien ce que ça donne. Je viens de faire une petite mélodie, donc de temps en temps, tu prends ton instrument et tu t'amuses à improviser. Moi, j'ai fait ça pendant très longtemps, avant de commencer l'harmonica, je faisais ça au piano. Et même mon piano bar quoi, je le faisais de temps en temps, je me disais hop, je me lance dans des mines d'improvisation. Et puis les gens apprécient, plutôt toi aussi t'apprécies, parce que tu trouves des idées. Oh, c'est pas mal ce que je viens de jouer là. Là, ce que je viens de jouer, je trouve ça très joli. Quoi. Voilà, c'est très plaisant et on ne sait pas d'où ça sort, mais c'est ça qui est plaisant. Quoi. Okay voilà, donc amuse-toi de temps en temps à improviser quel que soit ton niveau. On passe à la résolution numéro 17. Résolution numéro 17. Ne te compare pas aux autres. Alors, compare-toi au modèle que tu suis. Si tu prends des cours avec moi et que tu entends ma démonstration, bah, tu essaies de refaire pareil. Ok, tu suis le modèle, mais ce n'est pas ça dont je parle. Ce que je veux dire, c'est ne te dis pas « Ouais, mais celui-là, il est tellement meilleur que moi, oh là là, j'arriverai jamais à son niveau. Bon, je laisse tout tomber, je n'arriverai pas. Bah, » Ben non, ne te compare pas, ce n'est pas la peine. Quoi. Essaie de, de progresser, Essaie de t'améliorer mais n'essaie pas de te comparer aux autres. Ça apporte que de la frustration et ça n'a aucun intérêt. Quoi. Okay Donc, tu peux écouter les autres, évidemment, mais euh, sans te comparer à eux. Okay On passe à la résolution numéro 16. Résolution numéro 16, je te disais à l'instant, ne pas te comparer aux autres, mais tu peux t'inspirer des autres, quel que soit le niveau de, de la personne que tu, sur, sur qui tu prends modèle. Donc, ce, que, ce que je te conseille de faire, j'ai du mal à parler avec le froid, euh, il gèle ici. Euh, ce que tu peux faire, c'est travailler des plans dans le style de musique que tu aimes, en blues, en jazz, en country, en new age, en tout ce que tu veux. Et tu dis, oh ouais, c'est pas mal cette phrase-là, wow, super. Et tu essaies de la reprendre d'oreille, ou tu trouves la partition, ou tu me poses la question, et je peux t'envoyer la partition. Enfin bref, tu, tu essayes de, de rejouer ça. Et du coup, bah, ce que tu entends, ça t'inspire aussi pour tes propres improvisations, tes propres compositions, pour euh, trouver des variations dans tes morceaux, pour enrichir ton vocabulaire musical. Donc travailler des plans de temps en temps, un par semaine, c'est pas mal. C'est vraiment un bon conseil à, que tu peux suivre pour progresser en musique. On passe déjà à la résolution numéro 15. Résolution numéro 15, travaille régulièrement. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire pour progresser beaucoup plus rap rapidement en musique. Si tu dis, bon, cette fois-ci, on est dimanche, allez, avant que la famille arrive, je fais 3 heures d'harmonica ce matin, je m'y mets, et que tu fais ça une fois tous les 15 jours, par exemple, eh ben, ça ne va pas fonctionner aussi bien que si tu en fais une demi-heure par jour. À la rigueur, tu sautes un jour par semaine, tu en fais 6 jours par semaine, une demi-heure par jour, tu verras, tu progresseras beaucoup plus vite. On passe à la résolution numéro 14. Résolution numéro 14, écoute de la bonne musique. Qu'est-ce que la bonne musique Alors déjà, ce n'est pas ce que t'entends forcément à la radio. Écoute, c'est la musique du moment, faut forcément que écoutes ça, bon allez, il faut que je m'y mette. Non, la bonne musique, pour toi, peut-être que c'est ça. Hein. Je ne dis pas que... Mais ce que je veux dire, c'est que la bonne musique, c'est quoi La bonne musique, c'est la musique que tu aimes et que tu aimerais euh, savoir jouer. Ah là, si j'étais capable de chanter ça, si j'étais capable de la jouer. Mais même si tu ne t'en crois pas capable, même si tu n'as pas le niveau pour ça pour le moment, ce n'est pas important. C'est ça ce qu'on appelle la bonne musique. Et, euh, enfin, ce que j'appelle la bonne musique. Et, euh, et ça, c'est bon parce que... Ben, ça va te donner des, des phrases à force, des phrases musicales, ça va te donner plein de choses dans la tête. Euh, et euh, c'est vraiment, vraiment pas mal, quoi pour, euh, surtout si c'est dans un style de musique que, que tu joues déjà ou que tu apprends à jouer. Donc ça, c'est vraiment important. Et alors c'est vraiment génial. C'est la, la, la chose la plus simple que tu puisses faire. Et euh, c'est simplement écouter de la musique. Mais je t'assure que c'est vraiment important pour, pour ta progression musicale. On passe à la résolution numéro 13. 13 e résolution intéresse-toi vraiment au style de musique que tu apprends à jouer. Donc ce que j'appelle « t'intéresser vraiment », c'est euh, par exemple, tu t'intéresses au blues, tu es en train d'apprendre à jouer du blues, eh bien chez toi des magazines de blues, ou lis, les, lis des articles sur internet sur le blues, lis des biographies, etc. Tu vas voir, c'est vraiment important. Et plus tu seras euh, baigné dans ce style de musique, mieux tu le comprendras et mieux tu le joueras. On passe à la résolution numéro 12. Résolution numéro 12 enrichis ta culture musicale. Donc ce que j'appelle enrichir ta culture musicale, ce n'est pas uniquement dans le style de musique euh, qui t'intéresse, que tu apprends à jouer, mais c'est aussi apprendre les grandes époques de la musique, de la musique classique, de la musique de jazz, euh, de la musique du blues. Euh, Intéresse-toi vraiment à tout ça. L'idée n'est pas d'apprendre toutes les dates par cœur, euh, bon, euh, savoir quand est né Beethoven, quand il est mort, bon, bah, c'est intéressant, mais ce n'est pas le plus intéressant. Mais par contre, les grandes époques, comme ça, bah, c'est intéressant parce que comme ça, tu, quand tu vas prendre un nouveau morceau, tu veux jouer parce que même si tu t'intéresses au blues, bah, tu peux jouer de temps en temps un petit morceau de classique ou un morceau de country music et savoir comment il est replacé dans l'époque Ou euh, parfois tu as des morceaux, tu te dis « ah ouais, c'est ce style-là ». Et bien bah, en fait, euh, quand tu te replaces dans l'époque, tu comprends l'évolution. Enfin, tout ça, ça, ça fait que ça met les choses en ordre dans ta tête et tu comprends encore mieux la musique. Et ça, c'est aussi vraiment important pour bien savoir la jouer. Moi, je ne connais aucun professionnel du blues qui ne connaît pas l'histoire du blues ou qui ne s'intéresse vraiment pas à ce, ce style, à ce point. Quoi. Donc, c'est vraiment important d'avoir des éléments de culture musicale. Alors, si tu veux, moi, j'organise je, je, des, jeux, des jeux culturels, en fait, tous les samedis soirs à partir de 19h30. Et donc, si tu veux, bah, tu, peux, tu pourras me rejoindre. Et il y a souvent des, des jeux de culture musicale. Et c'est important, mais c'est pas mal aussi. C'est aussi une bonne manière de s'intéresser à la culture musicale. Ça, c'était la résolution numéro 12, nous passons maintenant à la résolution numéro 11. Résolution ouais. numéro 11, forge ton propre style de musique. D'accord Donc, euh, Alors, tu pourrais me dire, attends, oh, toi, toi, attends, toi. et forger mon propre style, j'en suis par là. Mais en fait, tu peux faire... Moi, je me rappelle un élève à l'harmonica qui, avait... qui commençait à avoir un bon niveau, mais bon, il n'était pas professionnel, ce n'était pas son objectif. Il forgeait son propre style, quand il jouait un... un morceau d'harmonica, il aimait bien jouer avec des vibratos comme ça. Okay et euh, donc ça, il s'appelait Martin, je me rappelle. Et quand j'entendais un morceau jouer, oh, ça c'est du Martin, parce que bah, son style, c'est ça, se jouer comme ça, par exemple. Voilà. Il adorait se jouer ce, ce genre de, avec ce genre de défait. Bon, puis il y en a d'autres qui ne euh, jouent pas du tout avec les effets. Par exemple, Louis, un autre élève, beaucoup plus jeune, qui lui il disait « Non, les effets, j'aime pas ça du tout. » Donc, quand il jouait à un morceau, c'était avec des notes, simple, mais… Euh... Mais il mettait jamais d'effet. Bon, bah c'est un autre style, quoi. Donc, à toi de forger ton style, entraîne-toi à faire les effets que tu aimes. Et puis, euh, puis voilà, c'est aussi important. En fait, euh, j'ai fait une, toute une formation sur les 20 effets percutants de l'harmonica. Et donc, euh, bah, ce que tu peux faire, c'est euh, euh, apprendre à les jouer. Tu te dis, ok, cet effet-là, bon, ouais, celui-là me, me plaît moins. Ah, par contre, celui-là, j'adore, quoi. Et peut-être qu'il y a 10 effets dans les 20 que tu vas jouer tout le temps. Moi, c'est pareil, quoi, dans les 20 effets, bon, je les joue presque tous. Bah, c'est un peu mon métier aussi de t'enseigner euh, à... Elles utiliser, donc forcément je les utilise, mais dans les morceaux il y en a peut-être que allez, une petite dizaine que, que j'utilise vraiment régulièrement. Et donc c'est euh, vraiment pas mal de, de les choisir. De, de, tu, tu peux choisir un seul effet, euh, je sais pas, dans la semaine ou dans le mois, et puis à force on rajoute un, etc. Et tu vas forger ton propre style comme ça. Ok, allez, on passe à la résolution numéro 10. Résolution numéro 10, arrête de penser que tu es nul. Je vois beaucoup de, de musiciens amateurs qui me disent Ouais, mais tu sais, je n'ai pas un bon niveau, moi je suis vraiment rat de terre, rat des pâquerettes, je j'arriverai pas, de toute façon laisse tomber, moi je ne suis pas un pro. Non, mais arrête de penser ça. quoi. Alors, on s'en fout que tu sois un pro ou pas un pro, ce n'est pas, pas ça le plus important, mais arrête de te dire que tu es nul parce que si tu penses que tu es nul, que tu n'y arrives pas, etc., que bon, tu fais partie des nuls, ben non, en fait déjà, souvent on me dit euh, Ben ouais, moi je n'ai jamais fait de musique, donc je fais partie des nuls. Mais non, nul, c'est un changement de valeur qui n'est vraiment pas bon. Ce n'est pas que tu es nul, tu es au début, tu es à zéro, tu pars du zéro absolu, tu es complètement débutant. On va dire que tu es ignorant, mais ignorant ça ne veut pas dire ignorant. ignorant ça veut dire que je ne connais pas. Donc, j'ai tout à apprendre et je vais tout apprendre. Donc, ne dites pas que tu es nul, si tu es au niveau zéro, tu es au niveau zéro, puis un jour tu vas passer au niveau 1, puis au niveau 2, puis au niveau 3, puis au niveau 4, etc. Comme j'ai fait moi, comme ont fait tous mes élèves qui ont un jeu de la musique. Donc, très important, d'utiliser la communication non violente avec toi-même, c'est-à-dire d'arrêter les jugements ju ju ju ju de valeur qui te freinent, euh, qui t'empêchent de t'épanouir en musique. On passe à la résolution numéro 9. Résolution numéro 9, bah pour faire le lien avec la résolution numéro 10, sois fier de ton instrument. Parle-en aux autres, sois fier, mais pas en disant, euh, bah écoute, voilà, moi je suis un pro, etc. Mais On s'en fout, t'es pro, pas pro, encore une fois, c'est pas le plus important. N'essaie pas de te d’écraser les autres parce que tu joues d’un instrument. mais sois fier de ce que tu fais. Euh, J’entends trop souvent de, de musiciens amateurs dire ouais mais je fais un tout petit peu, je fais un peu de musique, mais bon enfin, je suis pas vraiment musicien, moi je suis pas musicien en fait. Moi je joue un peu d’harmonica comme ça, bah, harmonica tu toujours l’harmonica es musicien donc ouais non, mais je suis pas vraiment enfin toi je sais pas trop en jouer et puis le gars quand il en joue, tu dis waouh. ah ouais quand même quoi. C’est ça de ne pas savoir en jouer. Bah, pourquoi tu dis pas que tu sais en jouer quoi. Même plus que ça, dès que tu prends ton premier cours de musique, tu peux dire ça y est, maintenant je suis harmoniciste, si c'est ton premier cours d'harmonica ou je suis pianiste, si c'est ton premier cours de piano. Sois fier de ce que tu fais et ça va t'aider à, à progresser. On passe à la résolution numéro 8. Résolution numéro 8. Là, ça commence, à être très important. Fais preuve d'intégrité. Sois honnête avec toi-même. Tu as décidé d'apprendre à jouer la musique cette année. Tu as décidé de, de progresser en musique. Alors, sois honnête avec toi et va au bout. Quoi et fais vraiment les choses euh, que tu dois faire, que tu t'es promis de faire, sans te mettre la pression, mais vas-y quoi. Et euh, fais vraiment les choses comme, euh, comme tu dois le faire, ok L'intégrité c'est très très important, ouais, c'est important dans la vie de tous les jours, mais quand tu dois progresser dans une activité, c'est aussi très important, quoi. Ne pas te dire, ok, je vais le faire, puis finalement je le fais pas, puis je verrai bien, oh tant pis, je ferai une autre fois, non, non, vas-y, fais-le, quoi. Sans, sereinement, quoi, sans te mettre la pression, mais fais-le, quoi. Ok Allez, on passe à la résolution numéro 7. Résolution numéro 7, exécute les actions conseillées par ton professeur. Si ton professeur de musique te dit « Voilà, aujourd'hui, tu dois faire tel exercice, et eh bien fais-le. » Ok, tu pourrais te dire euh, « Ouais, mais là, bon, tu sais, moi, j'ai droit à ma propre liberté, quoi. Ok, bon, donc, euh, ça, ouais, non, j'ai pas trop envie de le faire. Bon, oh, est-ce que c'est vraiment important Tant pis, je le fais pas. Bah, » si ton prof est un bon prof, euh, crois-moi, il est passé par toutes les étapes avant toi. Il a réfléchi aux meilleurs exercices à te donner pour que tu progresses. Donc franchement, la meilleure chose que tu as à faire, hein, c'est de suivre ces conseils. Moi, c'est ce que je fais, Toi, par exemple, bah, je m'intéresse au montage vidéo, je ne me dis pas « bon, cet exercice-là, je ne le fais pas, bon, j'ai compris, allez, bon, je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Bah, » non, je sais que si je ne le fais pas, si je ne réalise pas l'exercice qu'on me donne de faire, eh ben, je ne vais pas le retenir, je ne vais pas être euh, à l'aise. Et donc, à chaque fois que je vais devoir faire ça, je ne vais même pas y penser, je, ça va être difficile pour moi, ça va prendre plus de temps. Donc, euh, quand je prends une formation, bah, je suis tout dans l'ordre et je fais tous les exercices, quoi. Et je sais qu'il y a 80% des gens qui prennent des formations, qui ne suivent pas, et c'est dommage. Donc, si tu comprends pourquoi tu fais l'exercice, c'est encore mieux. Mais même si tu ne comprends pas pourquoi tu fais l'exercice, fais-le. Essaie de le faire du mieux possible, si tu n'arrives pas à poser des questions à ton professeur. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Nous passons à la résolution numéro 6. Résolution numéro 6. Ça, c'est très important pour ta motivation, c'est de faire des retours réguliers sur ta progression musicale. Parce qu'en fait, quand tu es euh, en train de travailler un morceau, bah, tu te dis ok bon bah voilà, j'en chante là ce morceau là par exemple est un peu difficile. Je oh, je sais pas si je vais y arriver, de toute façon je ne suis pas si bon que ça, pourquoi je, pourquoi je passe du temps à faire tout ça, bon finalement. Et puis tu regardes les morceaux que tu as travaillés il y a trois mois, par exemple, tu dis waouh, J'ai joué ça il y a trois mois, j'étais fier de ça. Ah la vache j'ai fait un sacré progrès depuis quoi, en trois mois. Du coup ça te, te dit bah voilà, si j'ai réussi à progresser aussi bien en trois mois, euh, bah, ce morceau-là, je vais le passer un jour. quoi Donc ça t'aide à te remotiver. Donc ça c'est très important régulièrement, tu peux faire je sais pas une fois par semaine par exemple ou une fois par mois, tu fais un retour sur ta progression et tu regardes à quel point tu as progressé, c'est vraiment important pour ta progression musicale. Nous passons à la résolution numéro 5. Résolution numéro 5, félicite-toi quand tu réussis à faire quelque chose euh, bah, dans ta progression musicale, quand tu as réussi à jouer un morceau ou un passage d'un morceau, ou que tu as réussi à résoudre une difficulté, ou que tu as réussi à dépasser un cap, félicite-toi. Donc, tu peux te féliciter en te, je sais pas, t'en une toile au cinéma, en allant t'acheter euh, un gâteau euh, que tu aimes manger, euh, ou tout simplement écrire sur les réseaux sociaux Waouh j'ai réussi à faire ça sur mon instrument, quoi. Enfin, peu importe la, la récompense que tu t'offres, mais félicite-toi, c'est vraiment très important pour la motivation. On passe à la résolution numéro 4. Quatrième résolution comprends tes erreurs et corrige-toi. Je vois beaucoup trop d'élèves qui. Euh, quand ils échouent, se disent bah, « ça y est, c'est la fin du monde, quoi. Bon, je vais arrêter, j'en ai marre, j'arrive n'arrive pas, quoi. Pff, je ne suis peut-être pas fait pour ça. » Mais non, ce n'est pas que tu n'es pas fait pour ça, c'est juste que bah, c'est normal de faire des erreurs, on apprend tous en faisant des erreurs. Moi, je fais des erreurs tous les jours, pas sur les mêmes choses évidemment, peut-être pas sur les mêmes choses que toi, mais je fais des erreurs aussi. C'est comme ça que j'apprends. C'est comme un enfant, quand il apprend à marcher, si la première fois qu'il tombe, il dit bon, « laisse tomber, je ne suis pas fait pour marcher. Euh, » Bon, allez, je vais finir à quatre pas toute ma vie. Ben non, euh, qu'est-ce qu'il fait Il se relève, puis recommence, il trébuche, puis recommence jusqu'à ce qu'il réussisse, quoi. Par exemple, tu te dis, euh, voilà, je vais essayer de faire un genre de je vais faire doré, mi, fa, sol. Ah, zut, j'ai raté. Ah, oh, il est marre. Non, n'arrête ne, ne, pas, surtout ne, ne quitte pas l'instrument de ta bouche. Tu as fait ça Ok, essaie d'analyser ce que tu fais, où sont tes mains, où, sont ta, où, est ta, où est ta bouche, où tu es par rapport aux notes, essaie de savoir ce que tu es en train de faire, essaie d'analyser ton erreur, et si en analysant ton erreur en mathématiques, on dit souvent qu'un problème bien posé est à moitié résolu, donc si, si déjà tu, tu analyses ton erreur, tu dis « Ok, ah ouais, j'ai fait ça, j'aurais peut-être dû faire comme ça, et bien réessaye comme ça. Va. Si ça ne marche pas, tu réessayes autre chose. Ah bah oui, tiens, là ça marche. Okay » Donc ça c'est très important. Dès que tu fais une erreur, plutôt que de te dire « ça y est, j'en ai marre, il faut que j'arrête, je ne suis pas fait pour », essaie de, de l'analyser, de comprendre ce que tu dois faire pour la corriger, et puis comme ça, tu vas progresser. Allez, on passe à la résolution numéro 3. Résolution numéro 3, nous arrivons sur le podium des résolutions. Fixe-toi un objectif réaliste à l'année. Ne te dis pas « bon, oh, j'adorerais être le plus grand musicien du monde bah, ». Dans l'année, euh, Peut-être que tu vas y arriver, mais enfin bon, c'est peut-être pas, euh, peut pas un objectif très réaliste. Par contre, dis-toi par exemple, euh, voilà, je pars de zéro, dans un an, euh, je deviens harmoniciste de blues. Bah, c'est largement faisable quoi. Avec moi, si tu, tu prends des cours avec moi, euh, les six premiers mois, tu vas apprendre à naviguer sur ton instrument. Et les six mois suivants, ce que tu peux faire en parallèle, c'est apprendre à jouer des morceaux de blues et travailler des notes qu'on appelle les altérations qui donnent de super euh, effets euh, à l'harmonica blues. Donc par exemple, les six premiers mois, en fait, tu apprends à faire des notes. De jouer en note à note, comme ça, sans, sans avoir peur de, de taper à côté. Et les six mois suivants, tu commences à travailler des morceaux de blues et tu travailles les altérations pour faire des choses comme... Euh... Voilà, ce genre de choses, quoi. tu vois. Ça, c'est très sympa à faire. Ben, si tu... A cet objectif-là, dans un an, tu peux être harmoniciste de blues, un bon harmoniciste de blues amateur, mais qui se fait plaisir à jouer les morceaux qu'il aime. Alors je prends l'exemple le, du blues, mais tu peux aussi apprendre à jouer évidemment dans n'importe quel style. En tout cas, ça c'est vraiment important d'avoir un objectif à un an, parce qu'une fois que tu as l'objectif à un an, tu vois les étapes par lesquelles tu dois passer, donc par exemple apprendre à jouer en note à note, puis apprendre les altérations et apprendre à jouer des morceaux de blues, ben voilà, tu connais les trois grandes étapes et tu n'as plus qu'à te lancer. Ça, c'est très bon également pour la motivation. On passe à la résolution numéro 2. Résolution numéro 2, fixe-toi un objectif au mois. Dis-toi, par exemple, allez, ce mois-ci, je veux absolument apprendre à jouer ce morceau. Bah ben, voilà, comme ça, ça te donne un cap pour le mois et tu vas pouvoir décrire, enfin, euh, ouais, décrire toutes les étapes qui te permettent d'arriver à l'apprentissage de ce morceau. Donc, par exemple, déchiffrer le morceau, apprendre à travailler les passages difficiles, les réintégrer dans le morceau. Euh, apprendre à bien jouer en rythme, etc. Okay Donc, c'est vraiment important que tu te fixes un objectif par mois. Un objectif réaliste, évidemment. Allez, on passe maintenant à la résolution numéro 1, la number one. Résolution numéro 1, fixe-toi un objectif à la journée. Maintenant que tu sais ce que tu vas réussir à faire dans un an, okay, bon, par exemple, euh, apprendre à jouer de l'harmonica blues, dans le mois, tu vas apprendre à jouer ce morceau de blues, et eh bien aujourd'hui, tu en es où bah, Par exemple, apprendre par cœur les quatre premières mesures de ce morceau de blues, ou travailler un passage difficile, un objectif réaliste dans la journée, et un seul. Et si à la fin de la journée, bah, tu n'as pas réussi à atteindre ton objectif, eh l'objectif du lendemain, c'est euh, retravailler la partie que tu n'as pas réussi à faire la veille. Ou euh, ça peut être, si par exemple, tu dis « Tiens, est-ce bah, que j'ai travaillé hier les quatre premières mesures ?» ça y est, je ne me rappelle déjà plus, et eh bien ton objectif de la journée, ça va être de réviser les quatre mesures que tu as appris la veille, etc. Et en te donnant un objectif comme ça, clair, net et précis, ça va vraiment t'aider à progresser et à te féliciter de ta progression, parce que tu vas savoir exactement où tu en es dans ta progression, ce qu'il ce qu te reste à faire. Je suis désolé, j'ai de moins en mal, j'ai de plus en plus de mal à parler, je suis un peu gelé. Et donc euh, voilà, donc tu vas avoir un, une vision claire de ce que tu vas faire dans la journée, et ça va t'aider à progresser en musique. Ne quitte pas tout de suite la vidéo, je te parle du cadeau que j'ai réservé pour toi, un cadeau exceptionnel pour fêter cette nouvelle année 2021. Voici le cadeau que je t'ai réservé. Alors en fait, si tu vas apprendre à jouer des morceaux à l'harmonica, eh bien sache que tu as la possibilité avec moi d'acquérir de, de, seulement la tablature, donc un ensemble de codes qui te disent où souffler, où aspirer, ou altérer éventuellement. Euh, tu peux prendre aussi une option dossier pédago. Le dossier pédago, c'est en fait, tu as le, la partition, la tablature, la piste d'accompagnement et la piste de démonstration. La piste d'accompagnement est super, comme ça tu peux rejouer le morceau avec la même piste d'accompagnement que celle que j'ai utilisée pour ma propre démonstration. Et ce sont de vrais instruments de musique qui jouent, de vrais instrumentistes qui jouent. Et la troisième option, c'est de prendre un cours complet en vidéo. Et donc, le, la, le super cadeau que je te fais pour euh, cette nouvelle année 2021, c'est que tu as 50% de réduction sur l'ensemble des cours donc des cours pour apprendre à jouer de l'harmonica donc, donc que ce soit les tablatures, que ce soit le dossier pédago ou euh, les, dossiers, les cours complets euh, en vidéo donc euh, tout simplement si tu veux accéder à ce cadeau c'est un cadeau exclusif, c'est une promotion donc, de moins 50% jusqu'à dimanche soir minuit à 23h59 disons donc tu cliques sur le i comme invitation en haut à droite de cette vidéo et tu vas euh, être redirigé sur une page qui t'explique tout, donc comment euh, profiter de ce cadeau, les que tu, le nombre de morceaux que tu peux choisir, etc. Okay voilà, donc tout est euh, indiqué sur le « i » comme invitation, et euh, tu peux euh, aussi cliquer à la fin de la vidéo sur le cadeau pour euh, accéder à la même page. Voilà, et bien je te souhaite euh, bonne musique et je te dis à très bientôt, à très vite sur cette chaîne euh, pour euh, progresser en musique tout au long de l'année 2021. Allez, bonne musique